C'est Ces sont comme de l'eau ah. Je suis venu pour les polluer hey. Ces rappels sont comme de l'eau Je suis venu pour les polluer Et tu fumes de la beuh Tu veux manger poisson C'est ta bouche ou pain ben, C'est ton cache qui sent Pose-toi des questions Petit t'es ennuyant Comme dit arrête t'es pressant T'es bête t'es embêtant Ceux qui me disait quand j'étais pas intéressant S'il te plaît, change ah. Je reprends à King change 5 Cinq, cinq. 5 5 5 5 5 poussins Allez là suis à 5 5 5 5 pas le doucement 5 5 5 5 5 5 5 mal, que moi que sale, que moi 5 que Ouais je que que moi 5 mal, que moi j'suis sale, que suis 5 que que je 5%, 5%, 5% t'as de mes sentiments Quand tu mens, je le ressens Je dis pas trop de mots qui sont blessants T'es trop mauvais, je le ressens Redescends, ok Pendant que je bosse, tu dors seulement Je te disais de me comprendre, t'es resté maintenant Mais tout ça, c'est récent C'est le moment, gars, t'es mensonge Pour perdre le temps, c'est le gosse même pas dans le temps Tu veux nous suivre, reste dans l'ordre S'il te plaît, change ah, Je reprends à can't change, 5 5 5 5 5 5 5 5% Alors là je suis à 5% 5% S'il te plaît change de temps Ouais dis que moi je suis mal Que moi je suis sale Que moi je me que moi je suis mal, que moi je suis sale, que moi je hey, me mal On m'a dit que je suis seul je me balade Défoncé je suis dans la bière je me balade Everyday je suis dans la farine et la salade Tellement ici défoncé je deviens malade Tous les jours au studio j'aime la musique L'envoyait qu'on passe Maman le sait pas On a mélangé la ligne avec le coca Poi toi vois les démons, tu réalises même pas Dans ta table Rêve je la tienne, je dis non non, ça jamais. Je pas te quitter, ça jamais. Je pas t'embrasser, je suis pas à l'aise. Je pas te quitter, ça jamais. Je pas t'embrasser, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Oh, hey, hey. Je le veux. Tu le veux. On, On le prend. Pour nous deux. Je le veux. Tu le veux. On le prend. On le prend. Nos, adieux. Le Nos, adieux. Nos adieux. Nos adieux. Pour nous deux. Le je le veux. Tu le veux, on oh le prend, nos adieux. On oh le prend, nos adieux. Ouais, ils disent que moi je suis mal, que moi je suis sale, que moi je me balaye. ils disent que moi je suis mal, que moi je suis sale, que moi je ne balaye.